Et bienvenue sur ZenZone Télé, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. Alors, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, on adore ça et c'est bon pour le référencement. Il est magnétiseur installé à Paris, dans le 10e arrondissement. Il organise des initiations au magnétisme le week-end. Il a été initié et formé à la reconnexion par le docteur Eric Pearl, Nous en parlerons dans l'interview thérapeute. J'ai plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick Canestrari. Bonjour Patrick. Bonjour Michel. Patrick Canestrari, vous écrivez ne pas avoir de don de naissance pour le magnétisme et c'est honnête, nous en avons tous. Il suffit d'apprendre à le développer, non Non. Je ne suis pas d'accord, dans le sens que mon expérience, qu'il y a des gens, des gens pour des, pour des raisons X ou Y, qui l'ont plus que d'autres. Donc tout le monde a de l'énergie parce que c'est qui une humanité en vie. Par contre, l'énergie de guérison, ça, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Ça peut se voilà. travailler, je veux bien, mais mon expérience, je le ressens des personnes qui, comme d'autres sont médiums, d'autres sont voyants, etc., etc., il y a des gens qui ont cette énergie de guérison et d'autres qui l'ont moins. Vous voyez, donc euh, d'autres peut-être qui en travaillent peut-être sans série, mais moi quand je fais mes formations, je ne fais pas de une formation sur des gens qui ont déjà un certain niveau. Alors quelle est la différence concrètement entre l'énergie de guérison dont vous parlez et euh, le magnétisme, l'énergie, le magnétisme C'est une question qui peut être répondue de façon un peu superficielle, mais si on approfondit quelque part. Ce qui, ce qui maintient l'univers, c'est une énergie de, bienveillante. Pendant que nous discutons, vos poumons, mes poumons, l'univers, tout tourne. Vous voyez, il y a une intention qui est bienveillante. Autrement, ce serait le chaos total qui crée le chaos c'est les humains. Donc, par défaut, entre guillemets, par essence, cette énergie est bienveillante. Donc, il n'y a pas de guérir, quelque part, il y a de permettre aux personnes de s'auto-guérir, de retrouver leur véritable nature. Regardez les jeunes enfants, ils sont tout à fait, euh, dans la mesure où ils sont en bonne santé, ils ont des parents qui les aident, ils sont pleins de vie. Vous Et quand nous quand do dormons, ça, on continue à respirer, on, leur organisme continue à faire son travail. Et tout ça, c'est, désolé pour les matérialistes, c'est une conscience, une, on ne peut pas appeler Dieu ce que vous voudrez, qui permet tout ça, qui n'est pas visible. Parce que les. les les Chinois appellent le chi. Le, le chi toute, toute forme d'énergie, soit le crapaud, le, coût, le cafard ou nous. Et elle est bienveillante parce qu'elle permet à, à chaque organisme, s'il suit sa nature, d'aller sa nature, eh bien. bien. Ouais. Que peut-on attendre, Patrick, d'un soin curatif en magnétisme ou un soin en magnétisme curatif, d'ailleurs ce qu'on peut attendre, c'est de retrouver la santé, de diminuer les douleurs, de pouvoir euh, retrouver la joie de vivre. Parce qu'être guéri, c'est un peu… Il y a des gens qui ont un cancer, ils se sont, sont soignés par la chimiothérapie, ils sont guéris, mais est-ce qu'ils ont retrouvé la joie de vivre Parce que, vous comprenez, la, la, la bonne santé, ce n'est pas uniquement « je ne suis pas malade », c'est aussi je, avoir envie de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire C'est donc là, que... le gros… Oui. Voilà, corps, esprit, voilà exactement, corps, esprit, chose que la médecine elle, elle a un petit peu oubliée au passage, soigner le corps c'est bien parfois, mais si on ne soigne pas l'esprit, on a des personnes qui physiquement sont guéries, mais qui euh, sont encore, euh, avoir des pensées négatives et tout ça, ça fait partie aussi de, de la maladie. Alors euh, justement Patrick, euh, pour quelles problématiques les gens viennent vous consulter, viennent vous rencontrer actuellement il y a beaucoup de douleurs de dos enfin, c'est un ben, de douleurs, de, le stress beaucoup les gens pour le stress des, toutes sortes de problèmes les sciatiques les, les zona des problèmes d'insomnie de problèmes de, de, de cardiaques, ben, il y a toutes sortes de problèmes de problèmes d'articulation etc etc circulatoire etc gens, on va soigner la globalité de l'être on ne va pas se contenter de Juste gommer le symptôme, mais attaquer l'harmonisation globale. Recentrer la personne, et, etc., etc. Vous proposez des initiations, non pas des formations, mais des initiations au magnétisme sur un week-end. Je n'ai pas malgré tout un peu trop court. Très bonne question. Euh, C'est pour ça que je dis déjà ces formations elles sont déjà pour des personnes qui sentent qu'elles ont quelque chose en live. Et d'ailleurs, ça attire ce genre de personnes. En fait, ce qui est dur, c'est qu'on a déjà ce, ce talent, c'est d'avoir confiance à l'exprimer. Donc, si la personne a déjà ce talent, ce n'est pas la peine de faire six mois de formation. Elle a déjà ce talent. talent. Donc, la, la, la formation ou l'initiation, ça va lui permettre de lui donner quelques techniques pour exprimer. Elle a déjà ce talent. Donc, je ne vais pas... Vous comprenez, le mot formation n'est peut-être, je sais pas quel mot utilisé, c'est de permettre à la personne qui a déjà ce talent, parce qu'en fait, la peur de la plupart des gens qui ont ce talent, et ils ont raison, c'est que quand ils pratiquent, ils ont déjà pratiqué certains, ils se retrouvent à, avec des... À récupérer les symptômes. Donc, ça dissuade un petit peu. Donc, je vois des techniques qui permettent de se détacher, de permettre, en faisant la technique tranquillement, de pouvoir apporter un bien-être aux autres sans forcément soi-même... Euh, écopé du, du, du contre-coup euh, oui. que, que va-t-on pouvoir apprendre sur un week-end comment se déroule, où se déroulent euh, ces initiations Patrick apprendre c'est apprendre quelques techniques celles pour manifester ce don qu'on a parce que les personnes elles se retrouvent dans une société qui ne favorise pas ce genre de <rire> d'activité donc euh, elle a un don mais elle n'ose pas trop le pratiquer, elle n'ose pas franchir le pas. Et avec, avec qui Dans la formation, on donne l'opportunité à la personne de pratiquer sur d'autres participants et de voir les résultats, s'encourager. Et donc, ce que je propose moi, justement, après avoir fait une formation, c'est de revenir pour se familiariser de plus en plus jusqu'à ce qu'avoir conscience la confiance de se lancer. Parce que dis, le but ultime des formations, c'est que les personnes deviennent thérapeutes. Et je propose aussi de participer là, régulièrement. J'ai des stands sur le salon Z et Médecine 12. Et donc, la formation en entreprise, en quelque part, c'est de venir prendre une place sur, sur le stand, d'avoir une table sur mon stand. Et donc, là, de pratiquer des soins de 20 minutes. Et à la fin d'une session de 48 heures, d'un week-end, euh, on peut déjà soulager peut-être un peu ses proches Dans ma, c'est très bonne question, mais tout dépend de l'ambition de la personne. Il y en a qui veulent se limiter à aller aux proches, d'autres qui voudraient être thérapeutes. Mais déjà, on peut. disons, Ce qu'il faut avoir après, l'idée de la formation, c'est de continuer après, de pratiquer. Donc, pratiquer sur ses proches, sur ses animaux de compagnie aussi. Et si on a plus d'ambition, petit à petit, de, de, de, de pratiquer, excusez-moi, de, de, de prendre une table, une table sur mon stand, le prochain salon, il aura lieu en octobre, et de pouvoir vraiment travailler sur des patients. Vous comprenez Parce Alors, que les gens, ils vont, ils vont faire des soins sur place, sur le salon. C'est un pas, pour moi, c'est comme une façon euh, un petit peu de passer après à être professionnel, ce qui n'est pas facile. D'accord. Les gens vont un peu sur la scène, sur les planches, sous les feux. Voilà. <rire> c'est ça. Ils vont se, ils vont se Alors, confronter à... Patrick, où se déroulent ces formations, ces initiations Est-ce que vous avez des dans, de dans mon cabinet, dans mon cabinet, l'échiquier. Voilà, Mais ça se déroule là. Dans le... Pas plus de de l'échiquier à Paris, c'est ça Vous avez une date en tête ben, la, la, la prochaine formation, eh ben, elle va avoir lieu le... Après, ben, la, après le premier tour des élections, donc le 15, c'est ça euh, Le samedi et dimanche, après la formation, 8 et 7, 15, oui, 15 et 16. Donc, 14 et 15, 14 et 15. 14 et 15 avril, la prochaine formation 2022. Alors, en 2001, vous êtes formé, initié. En tous les cas, vous découvrez la reconnexion avec le bien connu docteur Eric Pearl. Qu'est-ce que la reconnexion En fait, la reconnexion va, vous, va, va permettre de de pouvoir se reconnecter, d'où le terme reconnexion, à une grille énergétique qui toute puissante, l'énergie de guérison toute puissante. Et donc quelque part ça va comme formater le corps pour pouvoir recevoir cette énergie. Pour moi la reconnexion ça a été vraiment le il y a eu avant et après ça a été vraiment, je suis passé dans un autre monde où j'ai commencé à ressentir on peut appeler avoir des les dons et... Extrasensoriel, de ressentir des choses à un niveau plus subtil que, les, ce que nous permet, le monde qui nous permet d'apprécier nos sens. je me fait comprendre, l'odorat, le toucher. Là, c'est une perception plus subtile des corps. Je ne sais pas pour les personnes qui écoutent, qui sont un qu peu branchées là-dedans, les corps subtils. On travaille sur les corps subtils. Alors, en magnétisme, euh, on ne touche pas le corps, c'est simplement des impositions, on touche le corps quand même. Euh, Peut-être que pour la reconnexion, euh, si je ne me trompe pas, on éloigne euh, les mains du corps. Exactement, et j'ai commencé par pratiquer les soins de reconnexion, mais moi, rester les bras en l'air tout le temps, ça me gâche. Je mets pas trop, donc moi, j'aime bien le toucher. Mais c'est vrai que, bon, M. Eric Pearl disait, parce que j'ai rencontré M. Eric Pearl pendant un week-end. Et il disait qu'en fait, bon, lui, il montrait les façons de travailler, mais chacun, une fois qu'on est reconnecté, qu'on a fait l'initiation à la reconnexion, on est reconnecté, quel que soit le type de pratique qu'on va utiliser après. On est branché sur le secteur, vous comprenez. Après, ben, on fait ce qu'on veut. Mais bon, il y a des gens qui ont besoin de cette reconnexion, d'autres qui n'en ont pas besoin. Moi, Pour moi, c'était vraiment le début de, de, de, de, de, de, de, de ma carrière, voilà. Donc, donc, vous vous recevez, Patrick, vous recevez en cabinet par 10, mais vous pratiquez également à distance. Oui, Sachant choque pas mal de gens, oui, c'est vrai, mais en fait, eh bien, la, quand je pratique à distance, je me connecte à la personne, donc la voix, bon, je demande généralement une photo, et en fait, cette photo me sert comme un lien, comme un numéro de téléphone qui va vous permettre de contacter. c'est une forme de communication non-verbale, et je peux, si vous voulez faire l'expérience, Michel, ce qu'on vous voulez, vous faire un, euh, un scan énergétique, ça vous dirait Eh bien, écoutez, avec plaisir. On, on prendra rendez-vous à l'antenne. Non, maintenant, euh, maintenant, maintenant. Tout maintenant. de suite. Ah ben, allons allez, allons-y. Allons-y. Pourquoi pas Voilà, vous sentez déjà chez vous le dos. Votre dos, Alors, il y a des tensions dans le dos. Surtout, vous me direz bon, qui n'a pas de tension sur le dos Mais moi, je ressens. Votre... Je dirais qu'elles sont plus à droite. Voilà, le, le bas du dos aussi, c'est très très. Il y a beaucoup de tension dans le dos. Il y a peut-être un petit souci au niveau du foie aussi. Et les genoux. Les genoux. Qu'est-ce que vous en pensez déjà bon C'est très rapide. Non, écoutez, alors très honnêtement, euh, le foie, non. Pas que je sache. Le dos, bah, comme tous les vieux de mon âge. Et puis les genoux, un petit peu aussi. Mais je pense que c'est parce que je ne suis plus une première main. Je ne suis plus tout jeune. Voilà, c'est très bien votre réponse. C'est très bien, Michel, parce qu'en fait, c'est à peu la première réponse de tous les gens. C'est-à-dire... Euh, moi, je ne suis pas en train de vous dire la cause. C'est-à-dire, évidemment, toute, toute, toute problématique a une cause. D'accord, tout symptôme a une cause. Donc, moi, je suis en train de vous dire ce que je ressens. Et donc, le foie, c'est par exemple le cas classique du foie, c'est qu'en fait, il y a pas de, on ne ressent pas de douleur au foie. Par contre, un jour, la personne a vraiment des douleurs au foie, ça veut dire que c'est très grave. Je veux dire, très, très grave. Il écrit, vais... non, dire, pas non, non, mais c'est important ce que vous dites parce qu'en fait c'est mon ressenti, c'est pas le ressenti de la personne. Comprenez? La personne, si imaginez quelqu'un, il a une grippe huit jours avant, il va pas ressentir le symptôme de la grippe. La, la grippe est en train de le corps est en train de se battre, je sais pas trop quoi. Il a aucun symptôme, mais un mind teaser peut très bien en travaillant sur la personne éviter la grippe. comprenez? Parce qu'en fait. Entre le, le moment où la personne va déclarer la maladie ou le, et le moment où cette personne, a dans son corps, il a, il a été, comme dirais-je, contaminé, ou je ne sais pas quoi, il y, a, il y a toujours un délai. Le cancer, c'est pas hier, je n'avais rien, le lendemain, j'ai un cancer. Vous comprenez, ça, ça a mis un certain temps, la tumeur, ceci, ce, ce, cela, avant qu'on ressente des symptômes. Donc, en fait, le, il y a un côté préventif de la magnétisme. Votre dos, il y a... Vous dire donc, bon. alors, Patrick, comment vous expliquez, vous, euh, avec vos mots, votre expérience, comment vous expliquez l'efficacité, clairement, des soins en magnétisme à distance Parce que là, euh, vous avez fait un ressenti avec moi, mais quand vous pratiquez concrètement des soins bah, C'est simplement qu'on vit, bah, c'est un peu ce que la physique quantique dit, excusez-moi, je ne veux pas être trop technique, excusez-moi, elle dit qu'en fait, nous sommes tous interconnectés, en fait, déjà, même physiquement, nous respirons tous le même air. Que ce soit dans vos poumons dans les miens, c'est le même air. Et au niveau plus subtil, nous sommes interconnectés. C'est un réseau. On peut discuter à distance. Vous avez au téléphone, vous parlez à quelqu'un qui est à Hong Kong ou je ne sais pas où, il n'y a pas de fil. Ça ne choque personne. Vous êtes sur la route, on vous dit tournez à gauche, tournez à droite parce qu'il y a une satellite là-haut. Ça ne choque personne. Vous comprenez votre, votre voiture, vous l'ouvrez à distance, ça ne choque personne votre mm -hmm. carte bancaire à distance, ça ne choque personne. Et là, euh, voilà, une connexion Bluetooth, ça ne choque personne. De... Et là, pourquoi ça choquerait C'est le même principe. C'est-à-dire, je me connecte sans moyen euh, technique à la personne et je ressens Vous, ce que j'ai fait. Et je ressens, bon, ce n'est pas tout le monde qui a cette heure-là, ok, mais je ressens la personne. Et dans les formations, on finit par une heure de, de, de, de soins à distance. Vous êtes, un, vous êtes un canal, Patrick. Et voilà, c'est un canal. Que veut dire, dire, dire être un canal Un canal, je prends une analogie très simple, c'est une lampe. Une lampe, si elle n'est pas avancée sur le circuit électrique, qu'est-ce qu'elle fait Elle éclaire au poids. Donc, moi, je ne suis pas l'électricité, je suis la lampe. Je va permettre à l'électricité, de, de, à la lumière de passer. Je ne suis pas le circuit électrique, moi. Une lampe, par elle-même, elle ne elle peut éclairer personne. donc la lampe comme ça, euh, vous voyez, si, le, si vous n'êtes pas branché sur le secteur, euh, vous comprenez donc, donc, moi, je suis le canal, c'est une lampe qui va, qui va permettre à l'énergie de passer. Donc, moi, je ne suis pas le guérisseur La vraie guérison, c'est ce circuit électrique. Vous voyez, si vous voulez, on appelle Dieu, ben, le, chacun l'univers, ce que vous voulez, le chi, ce que vous voulez. Alors, Patrick Canestrari Magnétiseur. Il pratique la reconnexion. Il fait des, il propose des week-ends d'initiation au magnétisme. Ici, il est à Paris, dans le 10e arrondissement. Son site internet ne va pas tarder à s'afficher, mais je vous le donne. C'est magnétiseur.com. En minuscule, au singulier, énergéticien-75.fr. Et n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner. Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone TV. Ok, ben c'est moi qui vous remercie de nous donner l'opportunité de pouvoir diffuser quelque chose qui n'est pas une thérapie qui n'est pas encore assez connue. Et je veux dire que quelque part, il faut que les gens ils aient l'alternative aussi de savoir avec quelle médecine ils veulent se faire soigner. vous voyez, ça c'est important que, parce que nous, on a tendance à nous dire on ne sommes des charlatans, ça ne marche pas, ce n'est pas scientifique. Moi, je trouve ce qui est important pour moi, c'est les personnes, je les encourage à aller sur mon site, il y a des témoignages concrets de gens qui ont été soignés, qui ont eu des résultats. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce qu'on va dire ou pas dire. Et pourtant, c'est les résultats. Voilà, et les personnes qui viennent, elles, elles ont des résultats. J'ai travaillé dernièrement sur un enfant de deux ans. Il était très stressé au départ, à la fin, il s'est endormi. Et il allait me dire qu'il y a un effet placebo, parce que c'est souvent effet placebo. Sur un enfant de deux ans, je ne sais pas comment ça peut marcher. Et voilà. et donc, les gens, je les encourage à faire l'expérience. On voit qu'il aime ça, on voit que c'est un passionné, Patrick. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. On viendra vous voir sur ce salon en octobre à Paris. Je n'ai pas les dates en tête, mais je euh, il suffit vous. de vous. Pardon. Je compte sur vous. Fin septembre, septembre et vous vous le jouer. Jouer. je vous reviendrai. Merci, Patrick. Bonne continuation. À très bientôt. Merci, Michel.